My City est un jeu de pose de tuiles legacy. Les joueurs construisent leur ville et font évoluer leur plateau au cours des parties. Dans My City, nous voilà face à une vaste prairie, entourée par une grande forêt et une montagne majestueuse. Un terrain idéal pour construire sa ville. Chaque joueur possède le même set de 24 tuiles, soit 8 formes de 3 couleurs différentes. Toutes ces tuiles se retrouvent aussi sous forme d'un paquet de 24 cartes. Au début de la partie, les joueurs commencent à 10 points, chaque tour, la première carte du paquet est révélée, et chacun a 3 choix. Le premier est de la placer sur son plateau personnel, le second est de passer et de ne rien poser en perdant un point de victoire. Enfin, le troisième choix est de sortir de la manche. Dans ce cas, le joueur ne joue plus les prochains tours. Dans My City, il n'est pas question de construire n'importe comment. La première tuile doit forcément être collée à la rivière, mais elle ne peut pas la recouvrir. Les suivantes doivent être adjacentes à une tuile déjà en place. La diagonale n'est pas autorisée. Il n'est possible de poser des tuiles que sur les cases vert clair. Les rochers et les arbres de la prairie peuvent être recouverts. La partie s'arrête lorsque le paquet est vide ou lorsque chaque joueur est sorti de la manche. En fin de partie, chaque case vert clair vide non construite et chaque rocher fait perdre un point. A l'inverse, chaque arbre fait gagner un point. My City est un jeu Legacy qui se joue en 24 parties. Il est découpé en 8 chapitres de 3 parties. Chaque chapitre est représenté par une enveloppe scellée. Elle ajoute de nouvelles règles, mais aussi des éléments à coller sur le plateau. Une fois le décompte terminé, le joueur qui a le plus de points colorie deux cercles sur sa piste de progression. Et le second, un cercle. A deux joueurs, le second ne coche rien. Si un joueur atteint 50 points, il colorie automatiquement un cercle. Les plateaux de My City sont recto verso. Le recto est dédié à la campagne Legacy, mais le verso permet de jouer à une version classique du jeu, sans modification. Elle correspond à peu près à la partie 10. Pour conclure, My City est un jeu de pose de tuiles classique, qui s'enrichit au fur et à mesure. Les parties sont rapides et s'enchaînent facilement. Par contre, il n'y a pas d'interaction entre les joueurs, et chacun construit dans son coin. Connaisseur du genre, attention, les tuiles ne sont pas recto verso.